Bon, ben Bonjour à tous et euh, bienvenue dans cette présentation de la programmation asynchrone euh, avec Python. Alors juste un petit avertissement avant de commencer, tout ce que je vais présenter ici euh, fonctionnera sur euh, Python 3.5 et, euh, et pas forcément sur des versions antérieures. Donc habituellement lorsqu'on fait de la programmation, eh ben on utilise euh, des fonctions qui sont euh, bloquantes et on fait de la programmation synchrone. Si par exemple je veux faire un, un serveur TCPIP, je vais d'abord créer une socket serveur. Puis ensuite, je vais faire une boucle infinie parce que mon serveur, il est censé tourner ad vitam eternam. Et puis, euh, je, ma socket serveur, je vais appeler accept dessus pour accepter une connexion. Mais le problème, c'est que ça, c'est une fonction qui est euh, bloquante. Donc, mon programme va être bloqué ici jusqu'à ce qu'un client se connecte effectivement. Là, ça va me créer ma socket cliente et ma socket cliente, je vais pouvoir appeler Resave dessus, mais qui est également bloquante et mon programme va être bloqué ici jusqu'à ce que mon client envoie des données. Ce qui veut dire que je suis bloqué à cet endroit-là, et que je ne vais pas pouvoir accepter de, de nouvelles connexions et de nouveaux clients. Donc un moyen de résoudre ce problème, c'est de passer sur des sockets non bloquantes. Donc sur la socket serveur, pour la rendre non bloquante, on va utiliser sock non bloc. Et sur la socket cliente, eh ben, soit j'ai la méthode set blocking, soit je peux faire ça un peu plus bas niveau avec la, la librairie FCNTL. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, lorsque je vais appeler accept ou resave sur euh, ma socket, et bien ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de client qui s'est connecté ou s'il n'y a pas de données qui ont été reçues, ça va générer une, une erreur de type blocking IO. Donc si je reprends le, le corps de mon programme, voilà, mes, euh, je mets mes try-accept, euh, blocking IO autour de, de mon accept et de mon, et de, de mon receive. Donc si ma socket serveur, elle a rien à accepter, ben, elle passe à la suite, et la suite, ça va être de parcourir tous les clients et de, regarder, et de tenter de récupérer des données. Si ma socket serveur a accepté euh, un client, ben, elle crée la socket cliente et elle met ça dans, dans une liste. Donc le gros problème de ce code-là, c'est qu'on a fait de l'attente actif. C'est-à-dire que notre processeur va faire des cycles et va travailler pour ne rien faire. Comme c'est inadmissible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une librairie de multiplexage d'entrée-sortie. Donc ça va consister à surveiller un ensemble de fichiers, ou de sockets, les sockets étant vus comme des, des fichiers par euh, l'OS. Et euh, je vais avoir une fonction qui va être bloquante, et dès qu'au moins un de ces fichiers est prêt à être lu, et ben, ma fonction va débloquer, va me retourner les fichiers qui sont prêts à être lus. Donc euh, pour, faire, euh, pour faire ça, on a plusieurs librairies, ça, ça va dépendre de l'OS sur lequel on est, de la version de l'OS. Et en Python, euh, ben, comment on fait ben, Pour résoudre ça, euh, il y a un remède un peu miracle, c'est selector. Selector va automatiquement chercher la bonne librairie qu'il y a sur le système et, euh, et va l'utiliser. Donc Selector ça s'utilise comme ça, on a un default Selector pour récupérer le, le bon Selector, et puis on va avoir la méthode register qui va permettre d'enregistrer notre socket, et euh, également euh, sur l'événement euh, lecture. Et on a un troisième paramètre, on peut mettre ce qu'on veut, là je mets un petit tag serveur pour savoir que c'est ma, ma socket serveur. Et ensuite, dans ma boucle infinie, je vais utiliser Selector Select pour bloquer le programme ici, jusqu'à ce que ma socket serveur, il y ait un client qui se connecte. Une fois que j'ai mon client qui se connecte, je rends ma socket non bloquante, et puis je vais faire Selector Registre pour la mettre dedans. Et au prochain tour de boucle, je vais être bloqué jusqu'à ce que ma socket client reçoive des données, ou jusqu'à ce que ma socket serveur reçoive un client qui se connecte. Donc ça, ça, ça fonctionne, c'est une manière de faire de, de l'asynchrone avec des sockets non bloquants. Euh, le problème, c'est que si on a déjà un projet un peu plus gros, ça va vite devenir fastidieux. Et euh, on va devoir euh, utiliser un framework. Donc, dans un framework, qu'est-ce qu'on trouve On va trouver une, une boucle d'événements. Euh, cette boucle d'événements, elle va nous permettre de faire l'exécution périodique de fonctions. Donc, c'est-à-dire exécuter une fonction toutes les euh, n secondes. À pouvoir faire de l'exécution de callback sur, euh, sur les entrées-sorties. Donc, euh, typiquement, dès que j'ai une socket qui est prête à être lue, je vais pouvoir exécuter un morceau de code correspondante et euh, gérer l'exécution de coroutine. Donc une coroutine, qu'est-ce que c'est C'est une fonction dont l'exécution peut être interrompue et reprise. Euh, en Python 3.5, ça se déclare avec le mot-clé euh, A5. Et euh, lorsqu'on va vouloir appeler euh, notre coroutine 1 dans une autre coroutine, on va utiliser le mot-clé white. Ce qui va se passer, c'est que notre, quand notre boucle d'événements va exécuter euh, coroutine 2, elle va se, bleu, se mettre ici, et si coroutine 1 n'est pas prête, elle va mettre coroutine 2 en pause et passer à d'autres coroutines. Euh, pourquoi avoir fait des coroutines alors qu'il existait déjà des callbacks Donc on va faire vite fait un, un petit match. On a une fonction qui nous permet de lire un fichier de manière asynchrone. Donc la première c'est une coroutine, c'est-à-dire qu'elle va, va se mettre en pause et dès que le fichier est prêt à être lu, elle va retourner le contenu du fichier. Et euh, la deuxième, c'est une fonction à callback. Donc c'est-à-dire qu'on va lui passer une petite fonction anoid, et quand le fichier est prêt à être lu, elle, retourne le, le, elle passe le, le contenu du fichier à un read. Donc premier match, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un test d'affichage, un print. Donc version coroutine, je vais utiliser print, puis je vais faire un no white read file. Sauf que await, ouais, j'ai le droit de l'utiliser qu'à l'intérieur d'une autre coroutine. Donc il va falloir que j'englobe ça dans, dans une autre coroutine, et je vais pouvoir passer ça à exécuter ma boucle d'événement. Euh, version callback en fait euh, je fais euh, read, je mets mon fichier puis je mets ma, ma fonction euh, print. Euh, bon comme ça c'est peut-être pas forcément plus clair l'avantage des, des coroutines, puis pour moi non plus d'ailleurs. On, on va faire un second match, ça, ça va être mieux. Euh, voilà, donc le second match c'est de vouloir concaténer deux fichiers. Avec les coroutines, ben, euh, c'est simple, on met white read f1, white read f2, puis on retourne le, le contenu. Avec euh, les callbacks, c'est déjà beaucoup plus compliqué. En fait, on n'a aucune garantie que quand on va appeler euh, read avec F1 ou read avec F2, read avec F1 réponde avant read avec F2. Donc déjà, on va devoir synchroniser les, les choses pour être sûr que les, les fichiers vont être concaténés dans le bon sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un, un tableau avec euh, deux cases vides. On va faire une petite fonction onRead qui va s'assurer euh, de mettre le, le contenu du fichier dans le bon endroit et qui va vérifier euh, quand le tableau est vide Enfin, pardon, quand le tableau est rempli, d'appeler onConcate avec le, le résultat. Puis ensuite, euh, sur les reads, on va utiliser euh, partial pour euh, initialiser euh, position à 0 ou à 1. Donc voilà, en fait, clairement, les, les coroutines, ça a été fait pour éviter ça et pour permettre d'écrire du code asynchrone, mais de manière euh, impérative. Les coroutines, on a vu qu'on pouvait les appeler euh, via le mot-clé await, mais en fait, le mot-clé await va servir aussi à appeler euh, des objets de type awaitable. Donc un awaitable, c'est un objet qui redéfinit la méthode await. Cette méthode doit retourner un itérateur, et cet itérateur, en fait, il va renvoyer le résultat dans une exception stop itération. Sinon, il renvoie none tant que c'est pas prêt. Donc la plupart des frameworks proposent un objet qui s'appelle future qui est calqué sur concurrent future et euh, qui va nous permettre de passer, par exemple, d'une exécution de fonction à callback à une coroutine. Si je reprends mon read version euh, callback, eh ben, euh, je vais pouvoir euh, faire une coroutine, cette coroutine va créer un objet futur et euh, onRead, la seule chose qu'elle va faire, c'est de faire futur cette euh, résulte avec le, le contenu de mon fichier. Et donc ça, ça va pouvoir être directement utilisé dans, comme euh, coroutine et euh, permettre d'écrire du code impératif. Voilà. Donc un framework que je souhaitais vous présenter euh, rapidement, je pense que la conférence d'après le présentera plus en profondeur, c'est 5 donc AsyncIO propose une boucle d'événements comme n'importe quel framework il de faire, euh, de, asynchrone. Il suffit de faire asyncio.get_event_loop pour la récupérer. Et va proposer euh, plusieurs fonctions bon, pour l'exécution de coroutines, pour euh, exécuter des, des tâches périodiques et euh, faire de l'exécution de, de callbacks sur les entrées-sorties. Euh, ça propose aussi une euh, fonction un peu plus haut niveau qui s'appelle OpenConnection qui va retourner deux objets. Et euh, ces objets vont avoir une série de méthodes qui seront des coroutines qui vont permettre d'envoyer des et de récupérer des données de manière asynchrone sur, euh, sur un serveur. Je vais un peu plus m'attarder sur euh, le framework Tornado, qui est un framework asynchrone, qui est euh, beaucoup plus orienté web. Donc Tornado, euh, pareil, a sa propre boucle d'événements, et euh, ioloop.curon pour la récupérer. Mais on peut aussi, si on veut, euh, utiliser la boucle d'asyncio pour faire tourner Tornado, ce qui permet d'utiliser des librairies qui sont... Euh, qui ont été développés pour astin dans notre Tornado. Une des classes principales qu'on va utiliser dans Tornado, ça va être Request Handler. Cette classe va permettre de nous répondre à une requête HTTP en redéfinissant la méthode GET, POST, DELETE, PUT, ça dépend de ce qu'on fait. Et lorsqu'on redéfinit cette méthode, on va pouvoir utiliser self-render en passant le nom d'un fichier HTML pour afficher ce fichier HTML. Tornado vient avec son propre moteur de template donc on va pouvoir passer aussi des variables, faire des boucles, faire de l'héritage de templates, exactement comme avec Jinja. Euh, euh, la deuxième classe très intéressante que propose Tornado, ça va être euh, WebSocketHandler, qui va nous permettre de répondre à des connexions en WebSocket. Donc pour ça, il suffit de redéfinir la méthode onMessage. On a également deux méthodes qui peuvent être intéressantes à redéfinir, c'est open ou onClose. Si on souhaite euh, à des moments garder toutes les connexions, enfin euh, avoir une liste de tous les clients qui sont connectés pour faire du broadcast, on va redéfinir open pour stocker euh, chaque client qui se connecte et on close pour euh, les déstocker une fois qu'ils sont euh, déconnectés. Une fois qu'on a fait tous nos petits handlers, on va instancier un objet de type application. Et euh, dans cette application, en fait, on va pouvoir passer, euh, lier nos handlers à une URL. Et exactement comme avec Django, on va pouvoir, dans ces URL, en fait, utiliser des patterns pour aller récupérer des morceaux d'URL et les passer comme paramètres. Donc là, typiquement, j'ai fait une regex qui va détecter si mon URL commence par « slash home » et finit par « 4 chiffres » et envoyer ces 4 chiffres au paramètre « dans la méthode « get. Euh, Tornado propose un module qui s'appelle Option. Ça, c'est en fait, c'est dès que l'application devient un peu grosse et grossie, on a besoin de faire de la configuration. Donc typiquement, là, j'ai pris l'exemple d'un module qui, est, qui ferait une connexion sur euh, du Redis. Je vais avoir besoin de, de configurer euh, l'adresse IP de Redis, puis le port de Redis. Donc je vais pouvoir utiliser euh, Define à l'intérieur de ce module, puis ensuite euh, le singleton Option pour euh, récupérer les, les options que j'ai définies et euh, je vais pouvoir initialiser ces options soit euh, par la ligne de commande si euh, j'ai utilisé euh, parse command line ou alors euh, par un fichier de configuration si j'utilise parse config file le fichier de configuration doit être en Python donc euh, comme les paramètres sont typés ça peut être un peu embêtant si par exemple vous allez utiliser des euh, paramètres de type datetime il va falloir dans votre fichier de configuration importer le module datetime et euh, instancier des objets datetime ce qui peut ne pas être très élégant pour un fichier de, de configuration euh, L'autre avantage de Tornado, c'est qu'il euh, permet aussi euh, l'internationalisation. En fait, chaque euh, request handler possède euh, un objet qui s'appelle euh, local, qui a une méthode translate et qui va pouvoir euh, trans, euh, traduire les chaînes de caractères dans le, la langue du client. Et, euh, à savoir que tout euh, enfin, local translate, en fait, ça repose sur les utilitaires gettext euh, installés sur le système donc généralement ce qu'on fait c'est euh, on fait un petit alias underscore de self-local-translate ce qui va permettre aux utilitaires GetText de récupérer dans le code source toutes les, les chaînes qui, qui sont à, à traduire et euh, l'autre euh, chose euh, vraiment intéressante qui vient avec Tornado c'est euh, des, des classes utilitaires pour faire des, des tests unitaires donc on a 5 euh, test cases qui est à bas niveau qui va nous permettre de tester du code asynchrone et euh, coroutines. donc euh, il suffit de, de décorer chacune de nos fonctions de test avec arrobase euh, gentest et on a également quelque chose d'un peu plus haut niveau A5 HTTP test cases euh, qui va nous permettre euh, de tester euh, une application complète, donc la seule chose à faire c'est de redéfinir euh, getApp donc, soit on lui fait retourner notre application complète soit une application un peu plus courte où on a mis seulement nos, euh, euh, nos handlers qui nous intéressent et on va pouvoir faire euh, toutes sortes de tests en utilisant Self-Fitch pour récupérer, euh, pour, euh, récupérer le, du contenu à une URL donnée. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, comment, sont, euh, comment fonctionnent les, euh, les boucles d'événements, comment elles sont implémentées et comment elles vont lancer les coroutines, euh, j'ai fait un petit exemple sur le site autour du, autour du code que vous pouvez aller voir. Je vous remercie pour euh, votre attention. Et euh, si vous avez des questions. Enfin, sur le site, tu as montré plus euh, en avant, là sur Await, euh, vous aviez les deux await et la, et la Callback. Euh, oui, sur la concaténation de fichiers, ouais, c'est ça Celui-là. Euh, non, je crois que c'est... Et euh, voilà. du coup, là, parce qu'on me la fait pas, moi, euh, là, tu lances Red F1, et euh, du coup, tu attends le résultat de Red F1 avant de lancer le Red F2 c'est exactement ça. Alors que dans le truc, dans l'exemple d'en dessous, tu lances les deux en même temps et donc comment tu peux euh, faire pour lancer les deux en même temps en, avec A5 comme tu le fais dans en CONCAT en dessous. Alors sur euh, Tornado ce qui se passe c'est qu'en fait euh, on peut utiliser, euh, passer euh, une liste où on met oui euh, 1 et virgule read f2 avec, euh, et euh, du coup ça va exécuter en parallèle les, les, les deux choses. Sur les, les autres frameworks, après, euh, je sais pas si, si ça fonctionne. Euh, mais... Euh, Asencaio le permet avec Together ouais. Voilà. Donc, euh, c'est possible. Mais là, effectivement, le, le fonctionnement, c'est ça. C'est euh, En fait, on est en pause sur la fin. Quelqu'un d'autre Tornado, oui, c'est un serveur web qui se lance euh, directement. et euh, Sinon, je crois que une, une petite... Euh, il existe un module pour le faire tourner sur du WSJ. Mais après, je ne sais pas trop comment ça se passe avec les websockets et, et tout ça. Puis, euh, Comme WSJ, c'est des environnements qui peuvent être threadés. Ça, ça peut être un peu bâtard, justement, avec une boucle d'événements qui, euh, qui, elle, fonctionne dans un seul thread. D'autres questions bon. ben Je vous remercie. Ah, pardon, oui. Alors, euh, co euh, Tornado, comme c'est des coroutines, comment on fait si on a un traitement un, euh, euh, oui. si un, un peu plus long pour ne euh, euh, pas bloquer les coroutines euh, En fait, une des astuces, ça va être d'utiliser le, le module concurrent de Python. Et de créer une, ce qu'on appelle une, une poule de, de threads d'exécution et de repasser nos, et de passer nos, nos choses compliquées à faire exécuter là-dedans. Et comme cette, cette poule de threads d'exécution, en fait, elle retourne un objet futur et que l'objet futur il est compatible avec les coroutines de, de Tornado, on va pouvoir faire ça. Typiquement, si on a des à hacher des mots de passe ou des choses comme ça, on peut le faire de cette manière. Euh, je, je vous remercie.